Rembourdonnement, c'est euh, un projet en collaboration avec le Récit et le Musée des beaux-arts de Montréal et moi-même pour euh, mettre en place une euh, situation d'apprentissage multidisciplinaire tout en partant euh, de, des œuvres d'art de la plateforme Inducard du Musée des beaux-arts de Montréal. Puis on est allé dans le thème écologie donc, on a, euh, plus, on a une euh, SAE en plusieurs séquences, il y en a une que c'est vraiment autour des mots en, en réaction à l'œuvre. Les élèves sur les iPads vont entrer des mots, donc c'était les trois mots là, que l'œuvre leur inspirait. Donc, ils les entraient, puis automatiquement, ça s'affichait au TNI. Donc, c'est certain que je réutilise ça, ça peut être utilisé pour plein d'amorces. En plus, ça s'enregistre, donc on peut les garder, les remontrer aux élèves comme tableau d'ancrage. Donc, c'est très intéressant comme, comme outil. Ensuite, on a une partie plus science et mathématiques et compréhension de lecture à travers un texte pour avoir des connaissances. Parce qu'on s'en va, on fait une transition tranquillement vers la problématique des abeilles. Puis, on finit en s'engageant euh, dans une communication orale qui est sous la forme d'un podcast pour euh, envoyer un message à, à la planète sur l'environnement, les bons gestes qu'on veut qu'ils soient posés et les gestes qui sont moins bons qu'on voudrait qu'ils cessent ou qu'ils soient réduits. Donc en gros, c'est ça et ça, c'est la partie qui est plus éthique, euh, dans, éthique dans le programme éthique et culture religieuse. Donc on, Il y a une, déli une délibération à travers tout ça Puis il y a aussi beaucoup de questionnements éthiques euh, parce que l'écologie, en gros, c'est pas mal ça. Aujourd'hui, on va vous parler de pourquoi il faut acheter des aliments biologiques. Mais là, je suis encore un peu à voir sur quelle plateforme je vais déposer les podcasts. Mais C'est sûr qu'un coup que ça va être fait, bien, je crois que ce média-là pourra être utilisé pour beaucoup d'autres projets. Euh, puis mes élèves qui sont à l'alternative, qui euh, doivent euh, constamment essayer de voir dans, dans quel mode ils veulent apprendre, quelle façon ils veulent apprendre, j'ai comme l'impression que pour les prochaines années, je vais réentendre parler de podcasts, certainement. Non, tu n'as pas ça. Pour pousser les gens à préserver l'environnement, tu peux leur dire des choses qui pourraient les encourager à bien s'occuper de l'environnement. C'est sûr qu'aller au musée, c'est une expérience qui est différente, mais si on veut se concentrer sur exploiter une œuvre comme telle, qu'on soit dans le musée, il va y avoir comme trop d'autres stimuli. Si on part exactement d'une œuvre qui est disponible en ligne, c'est facilitant. Même si on n'est pas en art plastique directement, il y a tout plein de... Si on pense à l'éthique et à culture religieuse, il y a vraiment beaucoup de problématiques éthiques qui peuvent être abordées à partir de la, de la plateforme Éducat, euh, les... pas juste en écologie, là, dans tous les autres thèmes aussi. Si on veut euh, vraiment travailler la partie éthique, c'est en plus des sciences qui sont deux matières que souvent on met de côté à cause du français et des maths. Je pense que ça se place bien pour pouvoir arriver à nos fins dans ces programmes-là. De travailler en multidisciplinarité, c'est très aidant pour, une, pour les enseignants du primaire, pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est notre temps qui est toujours limité. On est toujours à la course pour essayer de passer nos programmes, mais si on passe plusieurs sections de programmes, plusieurs disciplines dans une activité, Bien, on est très content. Ça fait du bien de sortir un peu euh, de la routine, puis de vraiment créer, puis d'explorer des nouvelles ressources. Euh, puis d'être accompagné aussi là, par des gens qui, qui le font souvent. Parce que c'est euh, une planification comme telle d'une SAE, on a fait à l'université. Puis après ça, on, on essaie de toujours prendre qu'est-ce qui est tout prêt. Donc de participer à, à la création de quelque chose, c'était quand même euh, très enrichissant pour moi.